Je rentre seul comme tous les soirs, à la télé y a rien à voir, rien ne va, je bois du noir, je vais me coucher. Au lit, je me tourne et me tourne, j'arrive pas à dormir, j'entends sonner, je vais ouvrir cette elle sur le palier. C'est ma voisine qui me rend d'une humeur badine. C'est décidé, je vais me bouger. C'est ma voisine. Je vais bouger. Elle prend son plus beau sourire Et prend l'air très embêté Je sais pas ce qu'elle va demander Mais c'est accordé Elle me dit j'ai pas de cavalier J'ai envie d'aller m'éclater J'ai besoin d'être accompagné Est-ce que tu peux toi C'est ma voisine Qui me rend du numéro. Qui me rend d'une humeur badine. Hep, hep, c'est dessiné, fais-moi danser. Je l'emmène au disco branché. Là, elle se fait approcher par tous les mecs de l'endroit Des minés Mais elle me colle de tellement près au point de laisser penser à tout le monde que c'est moi qui suis son premier choix. Hep, hep, c'est ma voisine qui me rend d'une humeur badine. Hep, Laisse-moi penser qu'on peut s'aimer C'est ma voisine qui me rend d'humeur badine Laisse-moi penser qu'on peut s'aimer Trois heures du match, la raccompagne sur son palier Avant qu'elle ne soit tentée, elle me remercie d'être Un ami sans arrière-pensée Oh non, oh non Laisse-moi penser qu'on peut s'aimer. C'est ma voisine qui me rend d'une humeur chagrine. Laisse-moi penser qu'on peut s'aimer. Alors je la retiens par le bras, la regarde de mes yeux de beauté. D'un seul coup, elle se jette sur moi. Vas-y, laisse-moi entrer. C'est ma voisine qui me rend See my